Bonjour camarades, je suis Kouka et je suis très heureux de vous accueillir dans ce premier épisode de Too Long Need a l'émission qui résume ce qui est trop long et pas lu. Et pour ce premier épisode, j'avais envie de parler d'identité, de mes identités, des vôtres, de nos identités nationales. Mes identités nationales, c'est une conférence gesticulée, écrite et interprétée par Pablo Seban, membre de l'Union Juive pour la Paix. Je suis juif. C'est ainsi que Pablo Seban entame sa conférence. Son objectif est de questionner nos contradictions sur le racisme pour comprendre les mécaniques qui justifient les discriminations. Il commence donc à lister ses propres identités juif, catholique, de gauche, pas socialiste, d'extrême gauche, anticapitaliste, altermondialiste, français, italien, fanfaron, prof de maths, éducateur populaire, fils de deux femmes homosexuelles. Bref, il a tout un tas d'identités et tout ça le définit. Il s'identifie à tous ces qualificatifs qui font de lui peut-être une personne unique, au moins complexe. Il existe une confusion autour du terme racisme car c'est un mot qui a changé de sens au cours de l'histoire. Au 18 e et au 19 e il existe une théorie raciste qui explique qu'on peut lire dans la biologie et l'anatomie comparative des différences entre les populations humaines et conclure d'une segmentation en race de l'espèce qui appuiera ensuite une hiérarchisation des races humaines entre elles celles-ci servant à justifier les exactions et les violences commises par les races blanches sur les races non blanches. Ainsi dire, je suis raciste, ça voulait dire je crois en la théorie des races. Mais la science détruira cette théorie plus tard. Au XXIe siècle, le racisme serait plutôt une haine inconditionnelle et irrationnelle de toutes les personnes non-blanches. Le racisme serait donc un ensemble de préjugés que les gens auraient dans la tête et qu'il faudrait déconstruire. Pablo Seban propose une autre définition, le racisme ne serait pas dans la tête des gens, il serait présent dans les faits. C'est un système social discriminant et inégalitaire qui s'appuie sur une perception sociale des races. Ainsi, il explique que la société est telle qu'en fonction de ses habitudes culturelles, de sa couleur de peau, de son origine migratoire, on peut avoir moins droit à exprimer son opinion, moins droit aux places de pouvoir, moins droit à la sécurité et être plus souvent victime de violences. Il introduit alors ce qu'il appelle la mécanique raciste. La première étape, c'est l'essentialisation, c'est-à-dire percevoir un individu à travers une seule identité, qu'il leur revendique ou non. Ce n'est le percevoir qu'à travers cette identité, en niant toutes les autres. La deuxième étape, c'est l'homogénéisation, c'est-à-dire regrouper tous les individus portant un stigmate et considérer ce groupe comme homogène. Les médias jouent un rôle majeur dans cette étape. En effet, en amalgamant les groupes sociaux, arabes, musulmans, terroristes, islamistes, et en donnant rarement la parole aux concernés, il donne une vision simpliste de ces groupes sociaux, sans complexité interne, sans subjectivité, ni courant qui pourrait les traverser. La troisième étape, c'est l'altérisation. C'est différencier ce groupe d'un autre groupe, généralement de la norme et donc du groupe dominant. On retrouve cette mécanique dans le slogan « Il faut accepter l'autre », que Christine Delphi a disséqué dans « classé dominé qui sont les autres ». La différence est ici vue uniquement unilatéralement. Il faut accepter la différence qui vient de l'autre. En revanche, on occulte totalement la symétrie de la relation de différence. On est aussi différent que l'autre, mais c'est la différence de l'autre qui doit être acceptée. D'autre part, celui qui parle ici, ce n'est pas l'autre, sinon il dirait « il faut m'accepter ». L'autre, c'est celui qui ne parle pas, c'est celui qui est objet du discours. Il est identifié, on le nomme indigène, issu de l'immigration, issu de la diversité, mais l'énonciateur, lui, il n'est pas nommé. Et quand les autres essayent de nous nommer, eh bien les réactions elles sont vives. La quatrième étape, c'est la péjoration. On dénigre le groupe en lui associant une caractéristique négative, propre et intrinsèque. Par exemple, que les couples homosexuels ne seraient pas aussi bons pour élever des enfants que les couples hétérosexuels. Ou bien que les étrangers seraient un danger pour la démocratie puisqu'ils voteraient systématiquement dans des intérêts communautaires et donc contraires à l'intérêt commun. C'est à l'issue de ce processus qu'on justifie des discriminations, voire qu'on les invisibilise, puisqu'elles ne reposent plus uniquement sur l'appartenance à une classe sociale, elles ne sont donc plus arbitraires. Les discriminations sont normalisées. La justification leur donne une légitimité. Ça n'est plus révoltant, ça n'est même plus un problème. On passe d'un racisme scientifique et biologique à un racisme culturel, à une inadéquation culturelle des peuples. Cette mécanique conduit à penser les sociétés comme hiérarchisées. Notre société est meilleure que la leur car nous n'excisons pas les femmes. La fausse alternative qu'on y oppose souvent serait d'adopter un relativisme culturel. Chacun fait ce qu'il veut, Chacun ses pratiques culturelles, nous n'avons pas à les juger. Mais cette proposition n'est pas acceptable. Il semblerait donc que nous soyons dans une impasse. En tant que blanc, il est vrai que nous pouvons subir une essentialisation, une homogénéisation, une altérisation, voire une péjoration, mais ça ne conduit jamais à justifier des discriminations. Ce processus ne conduit pas à priver les blancs de postes à responsabilité, ni à confisquer leurs paroles sur la base de leur appartenance sociale à la race blanche. La mécanique raciste n'est donc pas applicable aux Blancs. Le racisme anti-Blanc n'existe donc pas. Ainsi, on peut définir la race Blanche comme une population qui n'est pas victime de racisme. Puisque ce n'est pas directement lié à la couleur de peau, mais c'est une construction sociale, d'abord. C'est lié à la perception des autres de notre identité. On n'est pas Blanc, Noir ou Arabe, mais on est d'abord perçu comme Blanc, perçu comme Noir, perçu comme Arabe. Les races n'existent pas a priori mais uniquement, socialement, comme conséquence du racisme. Dans le débat sur la liberté d'expression, la question se résume souvent à interdire ou non certains propos, à les condamner pénalement. Ça implique de penser que ces propos peuvent être absolument condamnables. Pablo expose qu'il serait plus juste de se demander si, oui ou non, ces propos participent à alimenter la mécanique raciste. Si, oui ou non, ces propos participent à justifier des discriminations, soit en essentialisant, en homogénéisant, en altérisant ou en péjorant. Mais quand on critique les propos de quelqu'un, on a souvent une réaction épidermique. On entend souvent « oui, mais on ne peut plus rien dire ». C'est encore une fois mal comprendre le problème. Bien sûr qu'on a le droit de dire ce qu'on veut. Mais la liberté d'expression garantit aussi aux opposants de critiquer les propos et de juger qu'ils participent à alimenter le racisme. Deux exemples pour illustrer. Les caricatures de Charlie Hebdo et le spectacle censuré de Dieudonné. Dans le premier cas, il y a eu un front unanime de la part des représentants politiques et des médias pour défendre la liberté de Charlie de blasphémer et de tourner en ridicule la religion musulmane et ses adeptes. Ils se sont donc fermement opposés à une condamnation défendant le droit au blasphème et à la satire. Encore ici, l'objet du débat n'est pas d'autoriser ou non le blasphème ou la satire, ni même de poser la question de l'intention de nuire, mais c'est avant tout questionner dans quelle mesure ces propos participent à alimenter la mécanique raciste dans le contexte actuel en quoi il participe à la création d'un ennemi intérieur. Il faut se focaliser sur les effets produits. Au même titre, dans les années 30, que les caricatures sur les Juifs ont alimenté un antisémitisme qui a conduit au drame que l'on connaît. Dans le second cas, au contraire, il y a eu un fonds unanime pour l'interdiction de son spectacle. Il y a eu une censure a priori de son spectacle avant même qu'il soit produit. Au contraire de Zemmour ou de Le Pen où il y a eu des condamnations a posteriori de leurs propos. On a donc d'un côté un support inconditionnel où on a dit que les gens qui n'étaient pas Charlie devaient être repérés, traités, où on a dit que les gens posaient des questions insupportables, et de l'autre côté, on a un front unanime qui censure exceptionnellement des propos a priori. On peut légitimement se demander comment a pu être perçue cette différence de traitement, et comment ce deux bois de mesure a pu alimenter la mécanique raciste. Enfin, alors que la liberté d'expression est censée être un droit qui nous protège du pouvoir, qui nous permet de le critiquer sans le craindre, qui sert la subversion, et elle a été ici un argument du pouvoir pour imposer son jugement. On peut alors se demander à qui on laisse les armes de décider ce qui est acceptable d'exprimer ou non. Et qu'est-ce que ça crée comme fracture dans la société L'article 1er de la loi 1905 dispose que « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » Originellement, c'est donc l'État qui doit être neutre sur les questions religieuses, mais aujourd'hui, c'est aux individus qu'on demande d'être neutres et de ne pas exprimer publiquement leur conscience religieuse. Et alors que le public désignait ce qui était relatif à l'État, ce qui le représentait, c'est devenu l'espace public, par opposition à la sphère privée. Mais c'est un non-sens La liberté d'expression restreinte à la sphère privée, ce n'est pas la liberté d'expression. Mais on a toujours eu droit d'exprimer ce que l'on voulait dans la sphère privée, même sous les pires régimes dictatoriaux. On est passé d'une garantie pour tout le monde d'exprimer sa conscience à une restriction de l'expression de sa conscience, à certaines personnes, dans certains espaces. Et ce n'est pas anodin. Cette nouvelle sémantique sert essentiellement à priver de parole les populations racisées, notamment les femmes voilées. Il est courant que des militantes musulmanes voilées se voient critiquées sur une incompatibilité entre leur conscience religieuse, leur pratique culturelle et leur engagement politique. Mais par exemple, même si le Coran condamne l'homosexualité, il n'est pas aberrant de penser que tous les musulmans n'ont pas la même interprétation ni application de ces écrits particulier pour des militantes marxistes. Mais malgré cela, on continue de questionner leurs contradictions en occultant les contradictions des autres groupes sociaux. N'était pas aussi stérile de critiquer la contradiction d'un anticapitaliste qui fait ses courses au supermarché ou bien d'un écologiste qui achète un smartphone Pourtant, on choisit de ne le faire que dans des cas précis, ce qui alimente l'altérisation et donc participe à la mécanique raciste. À gauche, on revendique souvent la nécessité de s'unir au détriment des subjectivités communautaristes. Revendiquer son identité, ce serait jouer le jeu de la division, ce serait communautariste. Mais c'est avant tout lutter en tant que concerné et légitime contre des oppressions qui leur sont propres. L'État français instrumentalise les Juifs de France et assimile leur identité juive à un soutien d'Israël. Ce qui implique d'assimiler opposition au régime d'Israël à de l'antisémitisme. Être juif, c'est alors avoir le devoir de s'opposer contre cette instrumentalisation. Dire nous sommes tous palestiniens en tant que Français, c'est faux. Il faut accepter qu'en tant que Français, nous faisons partie d'un groupe social soutenant un régime oppressant les Palestiniens. L'attitude à adopter n'est donc pas de hiérarchiser les cultures, ni d'adopter un relativisme culturel, encore moins de nier les identités culturelles, mais c'est d'accepter qu'il y a des merdes partout. On subit tous des oppressions et c'est difficile de les identifier et de s'en défaire. Et nous sommes plus légitimes pour les combattre plutôt que de pointer celles des autres. Regardons nos merdes à nous. Dans nos sociétés, une femme meurt sous les coups de son mari tous les trois jours. Dans nos sociétés, on estime que 90% des viols ne sont pas identifiés comme tels. Dans nos sociétés, on délaisse nos anciens dans des maisons de retraite. Ce qui peut paraître barbare du point de vue d'autres cultures. Dans nos sociétés, nous subissons massivement des burn-out, des dépressions. D'autre part, on peut lutter ensemble sur nos luttes convergentes à condition d'accepter nos différences et nos désaccords. On ne militera sûrement pas de la même manière, mais il faut surpasser ça. Enfin, il faut identifier nos identités, et en particulier nos statuts de dominant et d'oppresseurs structurels. En tant que blancs, nous devons accepter d'être perçus comme tels par les racisés et probablement d'être sujets à des réactions antipathiques. Observons tout simplement nos privilèges. Prenons du recul sur nos identités et observons comment elles nous ont façonnés. Qu'est-ce que nos identités et la perception des autres de nous ont construit en nous Merci d'avoir regardé ce premier épisode de Toulon des S'il si t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait. J'ai mis toutes les sources utilisées pour cet épisode dans la description. Si tu as des questions ou des remarques sur le sujet ou simplement sur le format l'émission, tu peux utiliser l'espace commentaire sous cette vidéo. Si tu ne veux pas louper le prochain épisode, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à me suivre sur Twitter. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle vie, en espérant te revoir très bientôt.